Voilà, donc nous allons poursuivre nos, nos travaux, hein. mais je tiens à rappeler, à rappeler et j'invite en même temps Frédéric Goupa à, à, à s'installer à, à la tribune, euh, que ce séminaire est bien sûr le, le premier de l'axe numérique euh, de Francophonia, qui, comme cela a été dit, euh, regroupe une trentaine de, de chercheurs qui sont issus euh, des six universités euh, de la région euh, Nouvelle-Aquitaine, nouvelle, nouvelle et dans cet axe, nous nous intéressons à un certain nombre de, de questions, notamment les questions juridiques, les questions linguistiques, ça a été évoqué tout à l'heure par Giovanni, mais aussi tout ce qui concerne l'accessibilité, les humanités digitales, la coopération, la, la transformation numérique. Donc, à travers ce, ce séminaire, Donc, nous voulons clarifier euh, par une approche interdisciplinaire les, les impacts hein, qui, sont, qui seraient atten attendus à moyen terme euh, de l'intelligence artificielle. Nous essayons aussi de développer un socle euh, de compréhension partagée, de nous interroger également sur les conséquences de l'intelligence artificielle. Pour la société, nous savons que euh, cette intelligence artificielle euh, est euh, au centre d'un certain nombre de représentations, euh, d'imaginaire. Euh, euh, on pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont liées à cette intelligence artificielle, mais aussi euh, des risques. Hein. Je pense ici à cette phrase des élus qui nous disait que la technologie, parce que l'intelligence artificielle est une technologie, est à la fois un enjeu, un défi, mais aussi un risque. Donc je pense qu'on va aujourd'hui nous interroger sur ces enjeux, sur ces défis et non. sur ces sur risques. Donc nous allons euh, commencer par euh, l'intervention de, de, de Frédéric Roupa, euh, mais nous allons au, au cours de la journée avoir euh, un, trois ateliers aussi. Donc il y aura tout, tout à l'heure un atelier euh, imaginaire en circulation dans le monde francophone avec une dimension comparative. Ensuite on aura... Euh, un atelier qui va porter sur l'apport des sciences humaines et sociales, impact sur les sciences humaines et sociales, et enfin un atelier sur euh, l'éducation et traitement automatique du langage euh, et art francophone. Et nous allons terminer avec euh, une conférence de, de, de Thierry Ménissier, hein, de, je remercie, qui a fait le, le, le déplacement depuis euh, de le Grenoble. Alors, euh, Frédéric... Coupa, euh, euh, donc Frédéric, donc tu es euh, tu es américaine hein, et euh, tu me diras si je me trompe pas, mais euh, tu as fait euh, ta thèse de doctorat en art et sciences de l'art option design sous la direction de de Bernard Darras, hein, oui, tout le monde ah. connaît ici à l'université Paris à Sorbonne et cette thèse portait sur euh, les jeux vidéo pour les filles. Oui. Donc tu as ensuite, euh, tu t'es ensuite inscrite à l'école 42, oui. donc une école très célèbre dans le cursus apprentissage euh, machine et intelligence artificielle où tu t'es familiarisée avec euh, différents langages comme Python, oui. euh, comme euh, HTML, CSS, SQL et PHP oui. Et, oui. et bien d'autres. Euh, tu es euh, actuellement directrice euh, du Digital Design Lab de l'école de design de Nantes euh, atlantique mais avant ça tu as enseigné dans des prestigieuses euh, écoles de design telles que Parsons School et euh, Design RIS, RISD, oui. RISD. RISD. Voilà, oui. University of the Arts, INSAD et euh, Paris College of Arts. Oui. Et Tu as aussi travaillé euh, chez, euh, chez Simple is Beautiful, une oui. start-up spécialisé dans le développement et l'édition de, de, de logiciels, et jeux, euh, qui sont distribués dans, dans plusieurs app stores. Et tu as aussi travaillé chez euh, Virtools, mm -hmm. qui est une start-up spécialisée dans les jeux vidéo et la réalité euh, virtuelle comme responsable Internet et communication technique. Voilà. Voilà, voilà, tu as fait plusieurs publications sur des thématiques variées comme... Euh, l'apprentissage automatique, euh, design d'interface, euh, luxe design, euh, l'éthique de l'intelligence artificielle, euh, l'IA et le genre, la modélisation 3D et etc. J'en passe. Et donc aujourd'hui, euh, tu vas nous parler, de, tu vas nous donner ton regard sur euh, euh, les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et je te laisse la parole. Bonjour, bonjour. bonjour. Euh, donc oui, euh, je suis euh, designer euh, de profession euh, spécialisée dans les expériences utilisateurs. Euh, donc j'ai quand même un passé qui est très interdisciplinaire. Euh, et mon travail euh, après avoir fait mon postdoc à l'école 42 euh, est, est vraiment orienté autour de la conception des modèles d'apprentissage euh, automatique, donc la le machine learning euh, en, en, en bon franglais. Euh, donc euh, je suis là pour vous présenter un peu du travail euh, qui euh, qui n'est pas exclusivement le mien. Il y a beaucoup de théories qui, qui existent déjà dans ce domaine. Euh, C'est un monde qui est plutôt anglo-saxon. Je, je, je fais référence au livre ici. Euh, donc, il euh, y, y a quand même un, un, un bon cursus de, de travail autour euh, des, des problèmes que tous ces modèles euh, d'apprentissage automatique euh, euh, créent à travers euh, à travers leur utilisation, et un des vrais problèmes, et c'est un peu l'angle que je vais utiliser dans cette présentation, c'est les mythes qu'on crée autour de, de, des intelligences artificielles. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, c'est souvent très désincarné. On parle de quelque chose qui est dématérialisé, qui, qui, qui fait les choses comme par magie, et en réalité, ça masque énormément de travail humain. C'est du travail humain, non seulement dans la partie centrale, par exemple ici, euh, qui, qui représente un peu la, la, la partie dématérialisée, qui va être le traitement de données, qui va être les algorithmes qui vont, qui vont traiter ces données, qui vont créer un modèle euh, prédictif, euh, et ça, ça masque encore plus tous les objets physiques avec lesquels on va interagir. Ça nécessite des, des, des ordinateurs, ça nécessite des fermes de serveurs qui vont être à la disposition pour faire le traitement de ces de, des nouvelles requêtes. Euh, ça va faire euh, tout, un, tout un univers euh, productif autour des... Par exemple ici, euh, dans, dans le projet de Kate Crawford, euh, euh, ça va présenter euh, tout, tout un, un arsenal de production pour les, les speakers avec lesquels on va interagir, par exemple, dans, dans tous les, les, les, les traitements de chatbots, euh, comme, comme ils s'appellent, euh, tels que Siri, euh, Echo, euh, Amazon Echo. Euh, etc cetera. Donc, euh, ce, ce projet euh, a, a comme but de montrer un peu tout ce travail, tous ces ressources qui sont mobilisées pour quelque chose que nous considérons comme un, étant relativement désincarné. Alors, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, je, je il y a plein de définitions qui restent relativement vagues. Euh, celle que je préfère euh, vient de François Chollet, qui est un Français, euh, qui travaille maintenant à Silicon Valley. Il fait paris c'est le créateur de Keras. Euh, et il travaille chez Google euh, en tant qu'ingénieur autour de TensorFlow, et euh, il, il publie souvent, plutôt à travers Twitter, euh, ses pensées autour de l'intelligence artificielle. Et euh, une de, de, de ses, ses, ses commentaires les plus intéressants, je vais mettre ça là pour que je puisse le lire, je ne vais pas tout lire, hein, je vais vous laisser le plaisir de, de faire ça pendant que je parle, euh, c'est surtout la manière dont lui va définir ce que c'est de l'intelligence. Donc l'intelligence c'est l'adaptation à des inconnus dans un éventail de tâches et de domaines inconnus. L'automatisation, qui est en réalité ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation cognitive. L'automatisation consiste au mieux à traiter de manière robuste les inconnus connus sur les tâches connues. Voilà. Ce qui est déjà incroyablement difficile, nécessite beaucoup de ressources dans le monde réel, qu'il s'agisse d'ingénierie ou de données donc cette idée qu'on on fait de l'intelligence et on, euh, et les mythes qu on, qui vont s'inscrire autour de, de cette technologie à travers le cinéma à travers la science fiction euh, est quelque chose qui est, euh, qui est que les gens amènent avec eux quand, quand ils vont interagir avec euh, avec cette technologie euh, et donc c'est important de faire ce lien entre entre ce, ce travail qui est à la fois euh, fait par des humains, euh, organisé par des humains, et donc euh, sujet à tous les biais que les humains euh, auront. Voilà. Donc voilà, euh, on a différentes façons de, de, de, de parler de ces modèles d'apprentissage, le machine learning en particulier. Euh, les, les, les scientifiques qui travaillent dans ce domaine, et je suis très désolée pour ceux, <rire> pour les experts, parce que je vais vulgariser ceci euh, relativement, euh, relativement fort. <rire> euh, euh, le machine learning s'applique à différents secteurs. Donc, quand on parle, et en particulier autour de, des traitements de langage, euh, on se retrouve euh, dans, des, dans, dans des secteurs euh, qui vont utiliser différentes approches, euh, différentes approches sur le traitement des données, sur la manière dont elles vont être vont être traités, mais ce qui est important de comprendre c'est que dans toutes ces différentes stratégies, donc euh, par exemple, est-ce que les données sont labellisées ou pas, euh, est-ce qu'on est en train de faire différents types d'apprentissage, comme le reinforcement learning, euh, tous ces éléments-là euh, passent par des méthodes de production qui sont relativement similaires, euh, qui est plutôt euh, ce, qu ce, qu ce que je présente à droite. Donc il euh, y a des données euh, qu'on qu va récolter d'une manière ou d'une autre. Euh, elles vont être euh, traitées, nettoyées, parce que, euh, elles, va devoir, elles vont devoir suivre des règles de traitement basées sur les approches algorithmiques qu'on va euh, appliquer à, à ces données. Ces trois premières phases euh, qu'on voit ici, par exemple, euh, entre les, les, les, euh, ça prend environ 80% du temps d'un data scientist euh, habituellement. Donc les données, c'est quelque chose qui est lourd, qui est fatigant euh, et qui est souvent sous-estimé, sous-valorisé. Euh, c'est une tâche et, et beaucoup de biais qui vont rentrer dans nos modèles prédictifs viennent vraiment de cette première étape euh, qui est souvent euh, faite de manière un peu nonchalante. Euh... Donc, euh, je parlais de biais qui vont venir euh, dans, dans, dans nos modèles. Il y a certainement des experts dans, dans les biais cognitifs dans cette audience. Euh, essentiellement, euh, le biais, c'est un, un poids dispersé disproportionné en faveur ou contre une idée, une chose, et généralement de manière fermée, préjudiciable et injuste. Euh, ces, ces systèmes viennent euh, souvent à travers ce qu'on appellerait des biais cognitifs. Ce sont des éléments que nous allons utiliser, euh, d'une certaine manière, pour... Euh, à, à, à, à, euh, réduire la charge de travail mental. Les biais cognitifs, on, on est incapable de, de s'en séparer. Donc l'idée qu'on va euh, arriver vers une neutralité totale dans notre technologie est aussi euh, improbable que penser que, que nous allons pouvoir ne plus euh, avoir ces biais cognitifs euh, qui sont en réalité très importants euh, pour nous, pour... Euh, Agir dans le monde. Okay euh, si vous connaissez le travail de Kahneman, euh, essentiellement, il y a deux façons, deux, deux façons principales d'interagir dans le monde. Une qui, est, qui, qui, qui euh, est de le traiter de manière intuitive euh, et à travers nos instincts. Et le deuxième qui est la pensée rationnelle. Alors, euh, la pensée rationnelle est épuisante. Et à cause de ça, il faut vraiment le limiter aux choses qui, qui vont être euh, euh, vraiment clés. Okay. Donc, euh, donc ces, ces biais cognitifs, euh, je me perds un peu entre les <rire> euh, donc ces biais cognitifs euh, ont été répertoriés, donc ceci c'est le, le, le codex des biais cognitifs euh, qui a, en a recensé environ 180. Euh, vous pouvez les trouver sur Internet et avoir des descriptions, euh, mais ça, ça va être des biais cognitifs qu'on qu va mobiliser à des moments assez clés euh, quand il faut faire du tri. Euh, quand il y a trop d'informations et qu'il faut décider ce qui va être saillant, quand on se trouve justement devant quelque chose qui est flou et qu'on a besoin d'y attribuer euh, de, de, de, de, du sens, euh, quand on a besoin de décider si quelque chose est dangereux ou pas, euh, et dernièrement, quand il y a beaucoup d'informations, on va faire le tri par euh, les éléments qu'on va choisir euh, de, de mémoriser. Qu'est-ce qui va rentrer dans nos mémoires voilà. Donc, euh, c'est important de comprendre quand on parle de, de, des biais dans la technologie, de, de, des modèles prédictifs, euh, que, que l'idée de, de, de rendre ça non biaisé euh, est quasi impossible. Voilà. Donc, euh, les, je vous ai montré le schéma qui, qui, qui, qui présentait un peu les étapes de, de, de création de données, les traitements, les divisions, les tests qu'on fait pour voir si les, si les modèles fonctionnent comme ils comme, comme il devraient. Euh, il y a des différents endroits où le biais peut rentrer euh, dans la production. Donc, j'ai parlé rapidement des données et je vais donner un cas d'exemple pour vous expliquer euh, rapidement comment, euh, comment euh, les, les données peuvent être biaisées et et où les erreurs peuvent se trouver. Il euh, y a l'étape de, de, de vectorisation, de numérisation. Hein. Donc, les, les données doivent pouvoir être traitées de manière mathématique. Et, et quand on fait cette, cette traduction, parfois, euh, il y a des pertes. Hein. Ce n'est pas complètement neutre. Alors, il y a beaucoup de scientifiques, surtout les hyper-rationalistes, qui pensent que les chiffres représentent no, mon, notre monde de manière ad, adéquate. Euh, non <rire> le bruit est perdu euh, et le bruit est extrêmement important euh, et donc euh, non seulement est-ce qu'il y a les approches algorithmiques qui peuvent être différentes et qui peuvent être plus ou moins explicables, plus ou moins compréhensibles il euh, y a aussi euh, justement l'acte de cette numérisation il y a euh, ce qu'on appellerait l'activation, comment est-ce qu'on va faire ressortir ces prédictions, euh, quel va être le tri qu'on va, qu va, qu va faire, c'est un moment euh, assez, assez clé euh, pour faire ressortir les prévisions, et finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ces prévisions une fois qu'on qu les sort De nouveau, c'est des prévisions, c est, c est, ce n'est pas, euh, pas une certitude, euh, il n'y a pas de bienveillance, euh, c'est du simulacre, c'est de la prévision, vraiment. Et il faut comprendre qu'il y a toujours des risques quand il y a des prévisions, et donc est-ce que l'humain est inclus dans cette prise de décision finale ou pas donc, je voulais vous, vous faire euh, rapidement une présentation d'une base de données et expliquer un peu où euh, peut se trouver les problèmes. Donc, ceci, c'est ImageNet qui a été commencé... Euh, euh, en 2009 par deux de, de chercheuses à Stanford et c'était un, un dataset qui a été fait euh, plutôt de, pour le domaine de, de ce qu'on appelle computer vision qui est euh, la reconnaissance d'image. Comment est-ce qu'on euh, arrive à, traîner, à, à entraîner euh, des, des, des moteurs pour reconnaître l'information qui se trouve dedans. Maintenant c'est surtout utilisé euh, avec euh, des approches de réseaux neuronaux euh, et ça utilise une hiérarchie euh, qui est basé sur, euh, sur une structure euh, lexique qui s'appelle WordNet, qui est fait par un autre chercheur à Stanford. Donc, on voit que les images vont, euh, sont euh, dans un format de 125 par 125 pixels, euh, et ils rentrent dans une hiérarchie euh, de valeurs. Alors, quand ils ont commencé euh, ce projet, euh, c'était les étudiants de Stanford qui euh, étaient chargés de labelliser ça. Mais les étudiants de Stanford coûtent très cher. Donc, très vite, ils ont commencé à, à, à, à trouver d'autres sources euh, de, de travailleurs à travers Amazon Turk. Et ceci, c'est l'interface euh, qui est utilisée pour attribuer euh, les, les, les, les valeurs sémantiques à ces images. Alors, les personnes qui sont recrutées pour ça sont en général euh, dans les pays euh, euh, où les travailleurs sont qualifiés, mais euh, pour qui euh, il n'y a pas assez de, de travail intéressant en informatique, donc on va se retrouver avec des pays anglophones plutôt pauvres, euh, où euh, les, les personnes qui ont des, des diplômes et qui ont des ordinateurs peuvent travailler, euh, ce, a, ce que Antonio Castilli appelait les « tâcherons » à euh, euh, attribuer des valeurs sur, à ces images pour quelques centimes euh, par par clic essentiellement. Donc euh, c'est un travail qui, qui est disséminé euh, de manière très très large, il y a 14 millions d'images euh, qui apparaissent maintenant dans cette base de données. Dans cette base de données, on voit que la plupart des images viennent plutôt du monde anglo-saxon. Donc ça va être quand on va montrer une, une mariée, ça va être plutôt une mariée avec des, une style, un style d'habit qui va venir du monde anglo-saxon, etc. etc. Euh, ah non, ce pas ça que je voulais. <rire> voilà. Alors le problème avec ces annotations, c'est bien sûr tous ces fabuleux biais. Euh, auxquelles je faisais référence, euh, vont venir dans la manière dont les valeurs vont être attribuées à des images. Et donc, euh, ceci, c'est un projet aussi par Kate Crawford, euh, c'était un, une expo euh, qui s'appelait « Excavating AI euh, » qui montrait essentiellement qu'est-ce qui se passait dans les euh, sous-catégories, le « subtree euh, » euh, des femmes. Et euh, on voit par exemple que, que les femmes très vite vont être labellisées avec des terminologies absolument atroces, euh, et que euh, on se retrouve avec énormément de valeurs qui sont à la fois sexistes, racistes, homophobes, euh, vraiment des terminologies absolument atroces. Et donc ils ont fait une expo en ressortant les images et, et, et les, les valeurs qui, qui avaient été attribuées par tous ces, ces, ces à, à, Annotators. je ne sais même pas comment ça s'appellerait en français, <rire> euh, les personnes qui, qui, qui, qui euh, définissent euh, ces valeurs. Donc euh, l'équipe qui avait fait, euh, qui avait commencé euh, euh, ImageNet, qui, donc c'est des chercheurs de Stanford, ont refait un travail euh, en, 2000, euh, en 2019, euh, pour regarder qu'est-ce qui se passait dans cette fameuse subtree euh, des, des humains, euh, dans ImageNet. Et donc, ils ont euh, fait un recrutement pour leur, pour leur, euh, pour leur test, euh, des, des, annotators à travers Amazon Turk. Et ils ont, ils leur ont demandé est-ce que cette image, euh, est, est « safe », donc est-ce que c'est une image qui n'est ni raciste, ni sexiste, ni, ni homophobe, et est-ce que c'est une terminologie qu'on pourrait attribuer, sur laquelle on peut attribuer, attribuer une image, donc « imageable euh, ». Et donc, à travers de, de ces tests, ils sont allés de 2832 euh, labels pour les humains à seulement 159 qui sont à la fois imageables et… et euh, et, et non sexiste, euh, homophobe ou euh, ou raciste. Voilà. Donc euh, pour, à dire qu'il y a quand même un travail euh, assez assez important qui doit être fait euh, de, de, de supervision de l'information qui va rentrer dans les annotations. Donc c'était un problème de de, de cadrage dans, dans ce système. Donc ça, c'est déjà la valeur qu'on va commencer à attribuer aux images. On voit aussi euh, les, les, les bases de données qui sont utilisées, qui sont créées spécifiquement pour les entraînements euh, de, de, de la reconnaissance du visage, par exemple, qu'il y a très peu de diversité dans les, dans, dans les bases standardisées par défaut. Donc les questions de qui est en train de faire euh, ces datasets doit se poser. Euh, quelle, quelle représentativité est-ce qu'il est qu y a, euh, etc., etc. Donc... Il euh, euh, y a un autre euh, projet par euh, Joy Boalamouini et Tinit Gebru. Euh, Joy Boalamouini est africaine-américaine. Tinit Gebru euh, vient de l'Éthiopie. Euh, et euh, elle travaille dans, dans différentes facs euh, très prestigieuses aux États-Unis et elle se rendait compte qu'elle avait de, vraiment énormément de difficultés à se faire reconnaître euh, dans toutes les, les, les technologies de reconnaissance faciale. Donc, euh, elles ont euh, créé une base de données de représentativité à travers, euh, je, je vous la montrerai un peu plus tard, mais ils ont créé un, une base de tests euh, pour voir comment fonctionnaient euh, les différents moteurs de reconnaissance faciale euh, avec les différentes. Euh, de, de typologie euh, de pigmentation de la peau. Euh, C'est un peu dur de voir là, mais que, essentiellement euh, quand on est un homme blanc, ben, on a environ 1% de, de, de, d de marge d'erreur euh, dans la reconnaissance du genre. Euh, et quand on arrive à des peaux de typologie plus, plus foncées, on arrive à 12% euh, d'erreur. De, de, quand, quand on est une femme, une femme plutôt euh, claire, euh, on va être dans les 7% d'erreur, et quand on est une femme avec une peau plus foncée, on est euh, dans le, plutôt dans les 35% de marge d'erreur. Et donc, euh, on voit à travers ce travail que euh, la euh, représentativité... <rire> désolé je, je trébuche parfois sur les gros mots. Euh, on voit que la représentativité est extrêmement importante et que euh, ces, ces fameuses... Euh, technologies euh, qui, qui sont faites par les Américains, mais qui sont exportées comme un standard technologique partout dans le monde, y compris en Asie, y compris en Afrique, euh, va avoir des problèmes euh, à, à traiter certaines peaux qui sont plus sombres que d'autres. Voilà, et par exemple, IBM et Faces Plus qui n'étaient euh, pas, pas, pas plus efficaces qu'un... Un point coin task, voilà, vraiment très, très, très mauvaise performance. Donc, euh, comme je disais, les filles ont créé un, un, un dataset de benchmark autour des représentants des de representatives, euh, representatives, euh, représentants euh, au Parlement de l'UNESCO, euh, où justement il y a une très bonne représentativité euh, de, de différentes typologies euh, et couleurs de peau pour pouvoir euh, tester ces fameuses euh, euh, technologies de reconnaissance faciale euh, et, et pour voir vraiment si la performance euh, n'est pas biaisée. Donc c'est vraiment un outil qui a été créé pour tester les biais. Euh, D'autres recherches assez intéressantes, un peu plus récentes, euh, qui, qui sont des tests aussi sur des, des, des, des, des représentants des, des États-Unis, à euh, essayé de voir s'il y avait une différence de genre euh, à travers les mots qui ressortaient euh, sur les, les analyses d'images. Donc c'était tous des, des élus euh, des différents États américains. Euh, et euh, ils ont vu que, que là, par exemple, euh, on va attribuer euh, des, des valeurs plutôt euh, valorisantes, plutôt sur l'action, plutôt sur le, la, le, la, la, le poste. Et les, les, les analyses des femmes va beaucoup plus se focaliser sur les apparences, description de sourire, des, de couleur de cheveux, euh, bien que, que techniquement, ce sont des postes égaux. Donc, on voit que, que ces valeurs euh, qu'on qu qu a dans la société, on le retrouve dans nos outils euh, à décision auto automatisée. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir... Euh je vois que ça se passe très mal, donc je suis désolée, <rire> Enrica. <rire> euh, donc, bref. Euh, donc, on, pourquoi est-ce que c'est important, euh, cette idée de, de reconnaissance de genre Parce que derrière, les outils automatisés euh, vont, vont avoir des traitements différents des personnes basées sur leur sexe. Donc, euh, par exemple, une fois que Google euh, considère à travers nos profils et nos, nos comportements qu'on est soit un homme ou une femme, ils vont commencer à nous envoyer des pubs différentes ils vont nous envoyer euh, des, apparemment des, des, des annonces pour des, des postes de, de travail qui vont, qui vont être différentes. Et ceci, derrière, a des répercussions sur le type euh, de, de, de projection professionnelle euh, qui peuvent être possibles derrière. C'est une, une des causes euh, qui, qui, derrière, euh, va potentiellement réduire la présence des femmes euh, en informatique, qui était donc le sujet de ma thèse. Donc, euh, j ai, j ai, là, j'ai vraiment focalisé un peu sur, le, sur la, la base de données. Euh, donc, il y a, y a beaucoup de problèmes sur la manière dont, dont les données sont récoltées. Il euh, y a de, la manière dont elles sont traitées, la, les, les annotations qu'on va y rajouter. Euh, mais ce n'est pas tout. Et, et penser que c'est tout, euh, c'est un peu le problème parce qu'en réalité, euh, la, la société définit les valeurs euh, qui, sont, qui méritent d'être euh, explorées. La science n'est pas une activité neutre euh, on va mettre les moyens on va mettre l'argent euh, sur les sujets qu'on considère importants. et donc euh, quand on a une classe extrêmement favorisée ensemble qui, qui sont en train de construire nos technologies du futur euh, il faut se poser la question de la diversité justement de ces équipes euh, et ça c'est quelque ça c'est vraiment le terrain sur lequel je suis en train de travailler ce qui est la diversification justement des profils des personnes qui créent nos outils prédictifs donc euh, cette problématique est quelque chose pour moi qui est vraiment clé. Donc très vite, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je pense qu'il faut penser à conclure pour laisser le temps de la discussion. Ah, ok, ok. Oui, bon ben... Bah, euh, oui, donc là, c'est bon. Peut-être que je vais arrêter là parce que ça, je crois que j'ai probablement encore 30 slides. Désolé. Oui, je pense que on pourra, oui. tu, tu pourras revenir sur un certain nombre de points okay. pendant, pendant la discussion. Pas de souci. Merci. Donc, merci.